L'acquisition de l'anatomie exige beaucoup de temps et d'efforts. Et c'est ce qui se traduit par l'intégration des éléments essentiels dans ce module. Chose qui représente l'un des objectifs de l'étudiant en médecine. Et justement la vidéo d'aujourd'hui, comme plusieurs vidéos, est faite dans le but de contribuer à l'assimilation des notions fondamentales en anatomie. Mais cette fois-ci, on va voir des questions à choix multiples et sur d'évaluation. Donc, Il y a des questions à choix multiples et des schémas qui ont été sélectionnés pour nous permettre cela. Et là, je tiens à préciser que pour tirer un profil maximum de cette vidéo, il est conseillé de voir son cours dans un premier temps et puis d'essayer de répondre aux questions. Je vais vous accorder quelques secondes pour bien réfléchir avant de vous donner les réponses. Et par la suite, il est important de confronter son choix aux réponses exactes. Il n'y aura que des réponses exactes à commenter afin de se concentrer sur ce qui est vrai. Et c'est ce qui favorise la consolidation des informations dans sa mémoire. Enfin, vous allez voir que ce n'est pas un cours. Et un complément des cours et des ouvrages classiques dont la lecture est impérativement conseillée avant d'évaluer son niveau de connaissance. On commence par la première question. Concernant l'acétabulaire il s'agit d'une excavation ellipsoïde qui se situe à la jonction de l'ilium, de l'ischion et du pubis. Il présente une surface semi-lunaire encroûtée de cartilage. Il est circonscrit par un rebord osseux saillant qu'on appelle le bourrelet acétabulaire. Il donne l'insertion au ligament de la tête fémorale. à la correction. Alors, les réponses justes sont les propositions B, C et E. L'acétabulum est une excavation creusée au dépens du corps de l'ilium, de la branche supérieure du pubis et du corps de l'ischion. La surface se semi périphérique, en forme de croissant et elle est encroutée de cartilage. Et enfin, on a le ligament de la tête fémorale qui se termine par trois faisceaux et qui se fixe en arrière des cornes antérieures et postérieures de la surface semi-lunaire et sur le ligament transverse de l'acétabulum. On passe à la question suivante. Alors, concernant la tête fémorale, elle correspond au tiers d'une sphère de 25 mm de rayon. Elle regarde médialement en haut et légèrement en arrière. Elle s'articule avec la surface semi-lunaire de l'acétabulum, Présente une surface dénudée de cartilage, elle est entièrement recouverte de cartilage. à la correction. Alors les réponses justes sont bien des propositions C et D. L'ensemble de la tête fémorale et de la surface semi-lunaire prend ce qu'on appelle l'articulation la, coxo-fémorale bien l'articulation de la hanche. En ce qui concerne la surface dénudée de cartilage, eh bien c'est euh, la fovea captis et c'est dans la fovea captis que s'insère le ligament de la tête fémorale. On passe à la question suivante. Alors, le nerf sciatique est constitué des neurofibres provenant de L5, S1, S2, S3 et S4. Il se projette au niveau du quadrant supérolatéral de la région glutéale, il traverse le foramen infrapériforme, il donne le nerf cutané postérieur de la cuisse et il innerve le muscle grand fessier. On corrige. Alors la réponse juste, est eh bien la réponse C. Le nerf sciatique est un nerf sans moteur du membre inférieur. C'est le nerf le plus gros et le plus long de l'organisme. Il répond en arrière au nerf glutéal inférieur et cutané postérieur de la cuisse, tout en traversant le foramen périforme. médialement au nerf honteux et au nerf rectal inférieur, au vaisseau honteux interne et glutéo inférieur on passe à la question suivante concernant le muscle grand fessier. Il naît sur le 1 5 antérieur de la crête iliaque. Il naît sur le ligament sacro-tubéral. C. Il se termine sur le grand trochanter. Il est innervé par le nerf glutéal supérieur. Et E. Il est extenseur et rotateur latéral de la cuisse. On corrige maintenant. Alors, les réponses ou bien les propositions justes sont B et E. Le muscle grand fessier présente une origine sur la face postérieure du ligament sacro-tubéral. Il est extenseur de la cuisse et accessoirement un rotateur latéral. Nous sommes arrivés à la fin. Merci de votre attention. J'espère que la vidéo vous est utile. Si vous avez des questions ou bien des choses à me signaler, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et à bientôt.